Que vous allez bien ici, Olga Bani votre consultante de business. Je vais faire cette courte vidéo pour vous montrer comment créer votre numéro d'identifiant unique euh, sur le site des impôts. Ceci, la vidéo est pour tout le monde. C'est-à-dire quoi Pour Camerounais ou non Camerounais, tous ceux-là qui voudront, n'est-ce pas, acheter leur carte Visa prépayée, particulièrement chez moi. Il vous faudra plusieurs documents à fournir. Notamment le plus important et sans lequel on ne peut créer votre prépayé, c'est le numéro d'identifiant unique. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'arriver aux impôts pour le créer, vous pouvez le créer en ligne. Raison pour laquelle je fais cette courte vidéo. Mais alors, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, voici donc la procédure pour créer sa, son numéro d'identifiant unique afin d'obtenir afin d'obtenir sa carte visa payée. Voilà, ici on parle d'immatriculation, attestation d'immatriculation. C'est généralement le nom qu'on donne aux impôts, c'est l'attestation d'immatriculation. Alors comment procéder Tout d'abord, vous allez aller sur le site des impôts. Ensuite, lorsque vous êtes dans le site des impôts, vous venez, le site c'est impôt, impôt avec S à la fin, point CM. Alors, vous trouverez le lien en description de la vidéo, bien entendu. Alors, vous venez au niveau de e-registration, immatriculation e en ligne. Voilà, vous venez dans e-registration. Alors, quand vous êtes en e-registration, nous avons deux types de personnes. Nous avons deux types de personnes, celles-là qui disposent déjà d'un numéro identifiant unique. Et les personnes qui disposent généralement d'un numéro d'identifiant unique sont la plupart du temps euh, les personnes enregistrées à la CNPS. Donc, euh, c les, je veux dire quoi, la plupart du temps, c'est les employés de l'État ou alors euh, les employés du privé affiliés à la CNPS. Donc, si vous êtes enseignant, vous êtes fonctionnaire, c'est certain, et que vous êtes enregistré à la CNPS, la plupart du temps, vous avez déjà un numéro d'identifiant unique. Pour le vérifier, vous venez juste à... Je dispose déjà un numéro d'identifiant unique. On peut le faire. Donc, pour le vérifier, vous venez à « Je dispose d'un numéro ». Ça, c'est pour ceux qui l'ont. Et vous tapez tout simplement votre nom de famille au niveau de raison sociale. Voilà. On va ouvrir pour euh, comprendre. Donc, ici, on suppose que vous ne connaissez pas ce que vous avez l'identifiant. Donc, ce que vous avez à faire, vous venez ici à « Nom ou Raison sociale ». Vous tapez votre nom, voyez un peu. Par exemple, je vais taper mon nom, Ambani. Voilà. Vous voyez Et vous venez, vous n'appuyez pas sur page de connexion. Vous appuyez sur l'icône de recherche qui est là, tout simplement. Vous appuyez sur l'icône de recherche qui est là. Et vous allez voir si vous avez déjà le numéro d'identifiant unique. Ça va s'afficher. Quand vous pouvez le voir. Voilà, donc ça me montre mes différents identifiants uniques. Hein. Euh, j'en ai <rire> apparemment, je l'ai. Donc voilà, vous pouvez voir là que j'ai les numéros d'identifiants uniques. Et comme je disais tantôt, si vous êtes enregistré, euh, chaque employeur qui vous à la CNPS, vous pouvez voir là, vous avez les numéros d'identifiants uniques. Et là, moi j'en ai plusieurs hein, qui sont affiliés et tout et tout. Donc ça dépend, j'ai un régime simplifié. Parce que j'ai une entreprise, comme vous pouvez le voir, ça c'est mon numéro d'identifiant unique parce que mon entreprise est enregistrée aux impôts, donc je paie mes impôts. Vous voyez là, je suis en régime simplifié, en D5. Et maintenant, là, ça c'est quand j'étais employé euh, dans une structure privée. Donc là, j'étais enregistré aussi à la CNPS. Voilà pourquoi, vous voyez là, salarié et voilà mon numéro d'identifiant unique. Et là, régime libératoire, ça c'était avec mon ancienne CNI. Donc, voilà un peu. Et là, la nouvelle CNI. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez à faire quand vous trouvez votre numéro d'identifiant unique Vous sélectionnez, vous cliquez juste dessus. Je vais cliquer par exemple ici, tout simplement. Donc là, vous avez là votre attestation de, de matriculation. Et voici votre numéro d'identifiant unique en abrégé NIU. Voilà, c'est ça votre numéro d'identifiant unique, unique identification number. C'est ceci, en fait. Donc, c'est cette page ici que vous devez me faire parvenir lorsque vous allez euh, faire votre dossier euh, pour la création de votre carte Visa que je rappelle s'ouvre en maximum 10 minutes. Alors, pour l'exporter, c'est-à-dire pour l'imprimer, vous cliquez juste sur le print, là. Voilà. Print, ça va vous présenter la page d'impression. Donc, c'est pour ça que j'ai dit généralement, c'est mieux d'aller dans un cybercafé. Voilà. Mais si vous venez chez nous, directement pour ceux-là qui sont dans la ville de Yaoundé, on peut vous l'imprimer directement sans souci. Mais pour tous ceux qui sont à l'étranger, voilà comment obtenir, voilà, euh, si vous êtes camerounais, bien sûr. Maintenant, pour les non camerounais, bien évidemment, il est possible que vous n'ayez pas déjà ce numéro. Alors, comment l'obtenir? Vous, vous êtes dans le site, là, c'était la première partie, c'était pour ceux-là qui ont déjà. Maintenant, quand vous n'avez pas de numéro de unique, on va fermer cette page-ci. Vous allez toujours venir dans e Alors, dans, dans, dans ce cas-ci, vous allez sélectionner « Je n'ai pas encore été immatriculé. » Donc, vous sélectionnez « Je n'ai pas encore été immatriculé. » Vous choisissez « Je suis une personne physique. » Alors, si vous êtes une personne morale, bien entendu, vous allez le prouver avec le document d'entreprise. Donc, on va couper plus court. Vous êtes une personne physique, tout simplement. Tchac je certifie, n'oubliez pas, vous cliquez, vous sélectionnez « Je certifie avoir pris connaissance euh, des dispositions légales » et ensuite, vous cliquez sur « Continuer ». Jamais sur page de connexion, cliquez sur « Continuer ». Alors, quand vous cliquez sur « Continuer », vous avez là un modèle, un modèle de remplissage. Alors ici, vous allez renseigner votre nom, votre prénom. Votre date de naissance, c'est facile de, de mettre la date de naissance, vous venez seulement sur calendrier. Vous double-cliquez au niveau de la date ici, octobre 1990, là. Vous double-cliquez dessus. Ça vous donne l'année. Vous cliquez encore pour que ça vous donne les années. Voilà, donc ça vous donne une année comme ça. Donc vous double-cliquez dessus une ou deux fois pour avoir ceci et vous sélectionnez votre année à vous. Ensuite, quand c'est fait, vous sélectionnez votre date, votre mois. Et ensuite... Quand c'est fait, vous sélectionnez le jour, tout simplement, et ça sélectionne. Donc, ensuite, vous allez mettre le lieu de naissance. Comme vous pouvez le voir, là, c'est un nom fictif. Hein, c'est un exemple euh, que la DGI remplit automatiquement. Alors, vous mettez votre nom, lieu de naissance, le nom de votre mère, le prénom de votre mère, le nom du père s'il y en a un, prénom du père s'il y en a un, votre sexe, vous sélectionnez femme, si vous êtes une femme ou homme, euh, tout. État civil, vous mettez votre état civil, si vous êtes célibataire ou divorcé ou vous... Vous mettez votre régime fiscal, vous devez le mettre en régime simplifié ou alors personne... Euh, Excusez-moi. Voilà. Régime fiscal, si vous êtes salarié du secteur public, si vous êtes camerounais, mais là, vraiment, je parle pour ceux-là qui n'ont pas encore... Qui ne sont pas enregistrés vous pouvez être camerounais ou alors résident ou vous êtes à l'étranger mais la procédure est la même pour ceux là qui ne vivent qui n'ont pas encore leur numéro d'identité unique camerounais ou pas camerounais la procédure vous concerne tous donc le régime vous mettez euh, vous pouvez mettre le régime simplifié c'est pour les entreprises donc, vous mettez en mode régime libératoire ou en régime d'imposition, je pense que c'est pour les, les handicapés, un truc comme ça, je ne sais pas trop. Vraiment, mettez libératoire, ça vous dit que ça vous, vous n'êtes ni salarié, ni dans le secteur privé, vous êtes peut-être employeur ou alors vous êtes à votre compte personnel, vous mettez libératoire. Voilà, vous mettez libératoire. Libératoire, ça va pour les étudiants, pour les, les gens qui ne sont ni dans la fonction publique, ni dans la fonction privée. Vous mettez libératoire, tout simplement mettez libératoire. Maintenant, activité déclarée, vous mettez ce que vous faites. Voilà. C'est obligatoire partout où vous voyez les astérix là. C'est obligé d'être renseigné partout où il y a les astérix. Donc, vous voyez que le nom de la mère est important. nous reste non. Donc, partout où il y a astérix rouge là. Information obligatoire. Numéro d'identifiant. Numéro du document, c'est votre numéro de la pièce identifiée. Excusez-moi. Le numéro de la CNI. Si c'est le passeport, vous mettez le numéro du passeport. Si c'est la CNI, vous mettez le numéro de la CNI. Ensuite ici, fichier image 1, c'est vous cliquez sur « Choisir un fichier ». Voilà. Et vous allez sélectionner la face avant de votre CNI ou passeport. Ensuite, fichier image 2, vous cliquez dessus. Vous sélectionnez toujours la face. Vous, vous sélectionnez après la face, le verso. Le verso, donc la face arrière de votre CNI. Tout simplement, voilà. Donc, vous devez vous assurer que les informations contenues dans votre CNI sont euh, équivaut à ceci, hein. Donc, elles sont identiques à ce que vous avez renseigné, là. Ensuite, le pays, vous mettez pays. Si vous êtes en France, vous mettez France. Pays, vous mettez euh, votre pays. La ville, vous sélectionnez la ville. Vous sélectionnez la ville. Moi, je vais mettre Yaoundé. Mais je dis encore, pour ceux-là qui euh, sont au Cameroun, vous ne connaissez même pas dans quelle localité vous vous situez là, sélectionnez la ville et commencez à chercher. La commune dépendra. Si vous êtes à Yaoundé 1, 2, 3, moi je suis à Yaoundé 4. Et le quartier, on vous propose automatiquement le quartier. Comme moi je suis en SAM, je vais mettre SAM. Je siège sur SAM. Tous les quartiers, la plupart sont répertoriés ici. Donc je mets quartier SAM. Maintenant. Ici, vous voyez que quartier ça m'a on dit lieu dit partout, c'est obligatoire. Lieu dit, vous mettez maintenant le lieu dit, on va dire quoi, lieu dit marché, marché Sam. Donc vous précisez, lieu dit marché ensemble pour moi, par exemple. Si vous êtes en France, vous êtes en l'île de la Réunion, vous êtes en Guadeloupe, renseignez, vous mettez le pays ici, vous sélectionnez Guadeloupe ou tout le pays, le pays où vous vous trouvez. Voilà, euh, marché Sam, par exemple, pour moi. Maintenant, unité de gestion, vous mettez euh, Yaoundé, vous cherchez Yaoundé quelque chose, c'est chez Yaoundé 5, voilà, Yaoundé 4, vous voyez, comme j'ai mis Yaoundé 4, ici, ça doit être pareil, l'unité de gestion, c'est celle qui est dans votre commune. Donc, chez moi, c'est Yaoundé 4, je mets quatre 4, tout simplement. Ensuite, votre adresse email ensuite, votre numéro de téléphone qui est obligatoire, vous cliquez sur « Je certifie l'exactitude des informations que j'ai saisies » et vous cliquez sur « Envoyer ». Ne touchez pas à ce côté. C'est écrit « Optionnel ». Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est pour ceux-là qui veulent se connecter. Ça n'a rien à voir. Pour vous, là, ça reste ici. Envoyer et vous envoyez. Et le tour est joué. Vous allez recevoir votre numéro d'identifiant unique. On est d'accord Vous allez recevoir votre numéro d'identifiant unique. Donc, quand vous validez, j'ai validé l'esprit, hein, c'est juste pour vous dire que quand ça n'est pas sélectionné, vont vous dire l'image 1 euh, doit être joint, l'image 2 doit être jointe. Mais quand c'est fait, vous validez, vous mettez le numéro. Voilà, c'est fait. Maintenant, je pense que chacun de nous sait maintenant comment avoir son immatriculation, comment avoir votre numéro d'identifiant unique. C'est facile. Maintenant, euh, voilà, c'est ce qu'il vous faut pour euh, créer pour qu'on puisse créer votre carte Visa prépayée UBA. Chez moi, hein? Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas... Sachez qu'il y a des banques qui demandent déjà ceci. Donc, c'est important de l'avoir. Maintenant, pour ceux qui sont dans la diaspora et qui écoutent cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à tous ceux-là qui ont des problèmes avec leur carte Visa. Maintenant, je vais encore attirer votre attention. Voilà. Je pense que c'est bon, hein? On est bon. Voilà. Je vais encore attirer votre attention, particulièrement à ceux qui sont à l'étranger. Voilà comment ça se passe, c'est très important ce que je vais vous dire. Voilà comment ça se passe. Lorsqu'on active, parce que beaucoup ont ce problème-là, ils ont reçu des cartes et après, quand ils veulent les utiliser, on dit que la carte ne passe pas. La carte est comme bloquée, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'elle est bloquée. Sachez que lorsque vous achetez la carte dans un pays, il faut que cette carte soit d'abord touchée au guichet pour la débloquer. Ça prouve que voilà, ce n'est pas un qui l'a. Donc, on touche d'abord la carte au guichet premièrement et on fait... On simule un retrait et ensuite, maintenant, c'est là qu'on vous expédie la carte. Donc, pour tous ceux de l'étranger qui voudront faire, qui voudront ma carte Visa prépayée, avec laquelle vous pouvez faire les achats en ligne, les retraits sur mal, booster vos pages Facebook, faire les retraits à l'international dans n'importe quel guichet Visa. Voilà, il vous faudra, sachez que quand vous venez vers moi, déjà, je vais vous envoyer, comme je disais, le lien pour créer, déjà, euh, ce qui bloque beaucoup, le numéro d'identification unique. Et ensuite, Inbox, voilà, je dis encore Inbox, je vous enverrai les documents à remplir pour, euh, les documents à remplir, voilà, le fichier à remplir pour pouvoir établir votre visa. Et la condition, encore, je vous dis encore, la carte prépayée chez moi, elle coûte 13 000 francs CFA, mais pour ceux qui sont au Cameroun, vous devez recharger au minimum 2 000 francs, mais pour activer votre carte, il faut recharger au minimum 10 000 francs, voilà, vous devez recharger au minimum 10 000 francs. Pour pouvoir tuquer. Pour pouvoir activer votre carte. Ça signifie quoi les 10 000 fois en question. Vous pouvez encore tuquer et vous les retirer. Ça active votre carte. Et c'est après ça que vous pouvez faire les transactions en ligne. Les retraites sur les Les achats partout, partout, partout. Comme vous voulez au supermarché. Tout ce que vous voulez. Ce qu'une carte Visa pour payer peut faire. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais lever comme équivoque. Donc, vous qui êtes en Europe là. Vous prendre la carte pour payer chez moi. Je, vous, dès que vous avez rempli les documents. C'est-à-dire des photo photos. Le document que je vais envoyer à remplir, c'est-à-dire la fiche de souscription euh, et sur laquelle vous allez agrafer votre carte photo avant de scanner et m'envoyer. Le numéro identifié que vous allez bien créer après avoir regardé cette vidéo, bien sûr. Euh, le plan de localisation de votre domicile, je pense, que et la photocopie. Donc, une photocopie de votre CNI ou alors passeport, le document d'identification que vous avez utilisé pour remplir le fichier. Et 25 000 francs. 25 000 francs, c'est-à-dire pourquoi 25 000 23 000, voilà, c'est ça. 23 000. C'est-à-dire 10 000 francs pour la création de votre, euh, 13 000 francs pour la création de votre carte Visa et le reste des 10 000 francs qui seront crédités à votre compte pour tester la simulation. Je peux même vous épargner de ces 10, 10 000 francs, oui, parce que je peux moi-même créditer la carte et je vais checker. Et ça, c'est uniquement pour ceux qui sont à l'étranger. Voilà, ça, ça, ça vous évite de dépenser beaucoup. Ça, ça dépend de vous. Mais si vous voulez que votre carte soit au minimum un peu activée, nous on peut l'accréditer. On s'en va. On, tue, on retire notre argent. Et nous, on vous expédie la carte et les informations par DHL. Les frais DHL sont de 52 000 francs. C'est, je crois, 51 500 pour les, tout comme les documents, les cartes et tout. Le reste, je vais essayer de, de voir s'il n'y a pas d'agence qui font un peu moins pour aider ceux de la diaspora qui voudront acheter les cartes chez moi. Voilà, j'espère que la vidéo s'y a aidé beaucoup d'entre vous. Maintenant, pour plus d'informations, encore, je dis encore, n'hésitez pas à contacter mon numéro en description de la vidéo pour plus d'informations sur la création de vos cadres. On va se dire à très bientôt. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire si vous en avez un. On va se dire à très bientôt. Ciao, ciao